Les marines se sont bien battues. Pas étonnant, c'est la Terre. Mieux vaut tard que jamais. Où est-ce qu'on t'a appris le respect, Roméo Ce que j'en dis, ils en ont raté un, hein, Dutch. Non, ils l'ont laissé pour nous. Vous savez quoi faire. On y va Eh, hey, salut beauté. a nacelle Vite. Les remplaçants, Comme nous tous, après tant d'années de guerre. Au moins, ils écoutent. Ils m'écoutent, moi. Et ça ne va pas leur plaire. Les Ordres sont les Ordres. Allez, Véronica. Qu'y a-t-il de plus important que ce destroyer Mes Ordres. Et Buck Appelez-moi Capitaine. Je passe mon tour. Mais vous pouvez m'indiquer où m'asseoir. C'était quoi, cette armure qu'elle portait Je sais pas, Mickey. C'est pas son équipement que je regardais. Tu veux rire Combat rapproché, les gars. C'est parfait. L'avant-dernière place, à côté de la mienne. Vénard. Et c'est quoi son petit nom, chef C'est Madame Service Secret. Notre nouveau boss. J'y crois pas. Alors bouclez-la. Tous à vos postes. Et préparez-vous au largage. Mais putain, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça dans un vaisseau covenant? On se réveille, ma poule. T'inquiète, le bleu, il a rien contre toi. Allez, c'est toujours difficile. Faut savoir encaisser sans broncher. une histoire en cours. Nouvelle cible. Elle a dit quoi là Cible On débute la route Nous allons exactement là où je veux aller. On va rater le destroyer Radiation les comme tente, on a su une bombe Non Le destroyer, c'est une C'est une structure spatio-temporelle, c'est faux Joël, perte de puissance Voyez vos parachutes Ça va secouer cette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 rapport de situation. Toujours là, Buck Ouais. Juste une seconde. Ça a bien secoué. la porte est coincée. Toi, ça va, Buck ah, Au poil. Bon, quand t'auras aura fini de faire le mariol, j'aurai toi d'aide. J'ai fait... une bourde Parce que je ne regrette qu'une chose à propos de nous deux. De n'avoir pas vu tout de suite que tu étais un vampire. Au lieu d'un sourire, je t'aurais balancé de l'ail. Ce qui m'a fait craquer, c'est toi, Buck. La façon dont tes lèvres ne fait plus vite que tes neurones. Écoute, c'est bien que mon grade n'a rien à voir. On s'est mis d'accord. C'est de l'histoire ancienne, Veronica. Les détails m'échappent un peu. J'ai rencontré pas mal d'autres pigeons depuis. Pourquoi m'avoir choisi pour cette mission D'une, tu, tu es le meilleur soldat que je connaisse. De deux.. Je ne te souviens vraiment pas. Tu m'avais posé une question après ces jours. Je me rappelle que tu n'avais pas répondu. Répète ça, Buck. Je te reçois mal. Je dis, bouge pas J'arrive tout de suite C'est à monter. Secteur blindé de Covenant. Faites attention. Ne vous inquiétez donc pas. Ça n'aidera personne si vous vous faites tuer. Je suis là. Ça va aller. Oh merde... Woah, Bordel, c'était quoi T'as déjà vu un truc pareil Hé, hey, Roméo. T'entends ce que je dis Oh Je vois. Permission de parler, petit branleur. Non, je sais pas ce que c'était. Mais un peu plus si vous étiez cuit. Comme le capitaine. Ouais. Possible. Des nouvelles de Mickey Dutch Négatif. Le bleu il faut sortir de ce merdier et se relier au réseau. Un de nos drones a dû voir où ils sont tombés. Alors on laisse tomber la mission de la dame Est-ce qu'au moins elle vous a dit ce qu'elle voulait Non. Jamais. Peu importe. Maintenant, le seul truc qui m'intéresse, c'est sortir Méga de cette ville. Toi y compris.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 Un peu sur la terre ferme. Ah Seigneur. Je suis pas pilote, moi. Faites que les cascades soient finies pour aujourd'hui. Oui. Et je dois en penser quoi Amen. In un peu, Einstein. – Chef ?– Non, Roméo non plus. Ah, alors y'a plus que toi et moi. Mon avis, on se planque et on attend. Oh, enfin Est-ce que l'un de vous s'y connaît en explosif Ton avis... n'est plus d'actualité. Oh... On se dépêche. Tu veux t'en charger Après toi. Mais pour ça, vaut mieux pas se précipiter. C'est OK. C'est génial Armez les autres et revenez ici Allez mon grand, faut faire sauter ce pont. Dodge Arme les autres charges et ses apparitions. Oubliez-les, il faut placer ces explosifs. Hé hey, Vous connaissez le sergent Artiller Buck Et comment Je vous le passe Content de vous savoir en vie. Pareil pour nous, chef. On passe nous prendre C'est pas de refus. On est au de la police. Vous pouvez nous y amener Affirmatif. Parfait. Pour vous. Haut. Quoi Ça ne finit pas si mal en fin de compte. <sne> Mais... Affirmatif Parfait. Parfait. Je vous retrouve en haut. C'est bon Ouais, c'est ok. Eh, hey, le bleu, t'es là Réponds C'est un ordre Laissez tomber, chef. Même s'il n'est pas mort, il est perdu dans cette soupe. On capte rien, là-dedans. Laissez tomber Et si t'étais à sa place Je dis ça, je suis pas mort, moi. T'es une belle enflure, Roméo. Bienvenue à bord, les filles Direction très loin d'ici. à 6 heures Baisse-toi Attention ah Mickey, Dodge Répondez Mort ou vivant, on les tire de là. C'est compris Ouvre la voie. Je te couvre. Dispersion Enlevez-moi cette saloperie. C'est terrible On va te sortir de ce merdier. Par les airs, c'est mort. Ça va aller. J'ai une autre solution. Et presque. Posez... Posez-moi une minute. Dodge, trousse de soin. C'est quoi le problème Poumons perforés. J'ai respire mal. C'est mieux et maintenant Il Y a des trains souterrains qui mènent à la vieille ville. Il faut trouver un des tunnels pour sortir à pied. Eh, vous allez me porter pendant tout le trajet, Mekai C'est ce que je pensais faire, mais maintenant que tu te sens mieux... Ferme la porte Vous devriez venir voir ça. On a dans l'os, c'est ça? Encore. Attendez. On va prendre cet engin. Il atterrit C'est l'occasion Mickey, suis-moi Stabilise l'engin, Mickey Tu vas tenir le coup On a bien fait d'abandonner le plan de départ. Regardez ces tunnels. Ceux qui ne sont pas inondés doivent être infestés par la vermine. Je mettrai pas les pieds là-dedans, même si on m'en donnait l'ordre. Allez, Véronica. Qu'y a-t-il de plus important que je destroyais Mes ordres. Et Buck, Buck Appelez-moi Capitaine. Mickey, fais demi-tour. Trouve un endroit sûr pour atterrir. Quoi Pourquoi J'ai perdu quelque chose. Maintenant, je sais où chercher. Quelqu'un m'entend Je suis le capitaine Véronica Der. Ma batterie est activée. J'ai besoin d'aide. Quelqu'un m'entend Répondez C'est vous J'ai cru. Peu importe. C'est quoi votre nom, déjà Entrez Vite Par ici, et ne faites pas de bruit. Des crétins ont détruit le bâtiment en haut de la gaine. Et réveillez les saints. En bas, c'est le Surintendant, l'IA qui gère tous les systèmes de la Ville. Ma mission, notre mission, est de sécuriser les données du Surintendant. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule voie d'accès. Par les saints. Ça aurait été du suicide d'y aller seul. J'espérais davantage de renforts, mais il n'y a que vous. Vous êtes en solo depuis le début vous vous battiez en surface Si vous ne vous êtes pas planqué toute la nuit, c'est que vous savez ce que vous faites. Montrez-moi. Je les a déjà vus dans d'autres opérations, mais jamais de si près. Ce qu'on sait deux Ce sont des prisonniers ou des esclaves. Quoi qu'il en soit, eux non plus n'aiment pas les Covenantes. La rupture spatio-temporelle a grillé les circuits du Surintendant, et je pensais qu'il essayait de l'achever. Maintenant, je comprends que tu ne voulais aucun mal au Surintendant. Tu essayais de le réparer L'ONI les appelle ingénieurs. Ils pensent que ce sont des super-ordinateurs organiques. Si je ne me trompe pas, celui-ci a pris les données du surintendant pour les combiner aux siennes. Tout ce que nous voulons savoir sur les Covenants, ce qu'ils sont en train de chercher sous cette ville, est juste ici. Les ont déclenché l'alarme. Back Véronica C'est où, bon sang Au centre de données, mais on arrive. Oh Je t'expliquerai plus tard, mais évite à tout prix de tirer sur tout ce qui est rose. Tout ce que tu veux, mais dépêche-toi Les Brutes sont là pour l'ingénieur. Ils le tueront à la moindre occasion. Toi... tu restes derrière moi. Ok Oh bon dieu, ce truc pur Ça me rappelle un peu mon... Et ça, pourquoi Pour abandon de mission. Quelle mission! T'étais hors zone! L'équipe était dispersée. Et ça? Pour être revenu. Merci. Beau travail, le bleu. Bien joué. Mais c'est pas encore fini. Ils sont arrivés quand Ils ont débarqué juste avant que je descende sous terre. Et tu as attendu tout ce temps pour me le dire Oh, désolé. J'étais juste occupé à faire en sorte que ton copain qui pue n'explose pas en prenant une balle. Eddie Buck, tu penses toujours avec ton flingue. Tu n'as pas changé. Moi Si on parlait de toi Avec tous tes secrets de l'ONI, tu n'as jamais pu dire oui ou non à un mec. Ça, c'est petit. Oh, tu l'as bien cherché. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Ah ouais Eh ben... Je suis là. Il faut qu'on bouge, vite Tu étais trop occupé pour prévoir une sortie J'ai volé un fantôme, oui. Merci, je l'ai caché dans le chantier naval plus loin. Mais y a que deux places. Alors ce truc va devoir s'asseoir sur tes genoux. L'ingénieur, il a disparu Couvrez-moi. Et tenez la cadence. Un bon conseil, le Bleu. T'es déjà tombé amoureux Trouve-en une cassure. Ce truc est sûr. Tant qu'il se fait pas toucher. Allez, bon sang, bouge! Ah, et merde! Y a pas à dire, c'était une putain de nuit. On en a bavé pour ça ah, Donne-lui des soins, tu veux Il est important. Il sait des choses. Eh hey, chef. C'est pas de l'extraterrestre que je parlais. Mickey Je vais t'envoyer un copilote très spécial. Oh, pas ça Ne mettez pas un de ces trucs ici Ça mord pas. Et contrairement à toi, il sait quoi dire aux destroyers pour qu'ils nous lâchent Je crois qu'ils sont occupés à autre chose. On dirait qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais et toi Et nous deux, alors Gagne cette guerre, et repose-moi cette question. Hood vous a donné l'autorisation, mais c'est mon opération, et c'est à moi de le faire. Nous n'en avons qu'un seul. C'est très délicat. Ne vous en faites pas. Je sais parler aux aliens. Il a un accès au réseau des Covenants Oui, mais limité. Nous ne savons pas exactement comment il gère la connexion à distance au. Mais qu'est-ce que... Wow, Doucement Doucement Sergent-major, attention C'est hautement explosif Les brutes... Les fumiers qui ont fait exploser tes copains et tuer des millions de mes congénères... Ah... Oh. Ils creusent un trou... Tu vas m'expliquer ce qu'ils cherchent exactement... Et ensuite, tu vas m'aider à les arrêter.